Mais suite à ça, ça a amplifié. Ma foi en la vie, là. les synchronicités, c'est hallucinant. La vie la vie à tous les jours est en train de créer des miracles. À tous les jours. Mais on a le choix de dire, ben, je ne vois pas le miracle, as tu as vu comment il vente aujourd'hui, puis ça a pas de... Bon mmh. bon. On, on peut voir tout ce qui fonctionne. Et c'est pour ça que c'est important d'arriver à canaliser, à aligner, à maîtriser notre esprit. Mmh. Parce que sinon, on vit l'enfer sur Terre. C'est pas après ouais. la vie, hein C'est pas après la vie que, que le bonheur y est. C'est pas le bonheur, il est là, il est toujours en fait. Il est là le jour où est-ce qu'on cultive la vie, où est-ce qu'on laisse la vie être euh, tout simplement. Et le malheur ou l'enfer, elle est là le jour où est-ce que tu résistes à ce qui est. Donc si on regarde le titre de mon livre, c'est tout est toujours parfait, mais le sous-titre est encore plus puissant. L'art d'accueillir ce qui est. Mmh. C'est ça qui fait toute la différence. Ouais, ben oui, ben oui.